Maintenant, je veux représenter ces données par un diagramme circulaire. Même principe que tout à l'heure, je sélectionne les données, puis insertion, diagramme. Et là, je vais prendre donc ce qui ressemble à un secteur angulaire. C'est ça, secteur. Je sais maintenant qu'il faut que j'aille dans Plage de données. Mes données sont en lignant. Et la première ligne, ce sont des étiquettes. Donc, je coche. Et euh, maintenant, je vais être un petit peu plus précis. Je vais aller dans éléments du diagramme et je vais donner le titre de mon diagramme. Le titre de mon diagramme, de quoi ça parle Ça parle du nombre d'enfants par famille. Je termine. Et voilà mon superbe graphique. Si je clique à l'extérieur, je le vois bien. Euh, J'aurais pu mettre... Ah, vous voyez, là, ça bouge un petit peu. Si je... Là, c'est pas joli. Donc de nouveau, pensez à CTRL Z. Et là, il se remet correctement. Je peux là, ici, cliquer droit et je copie. Je vais aller dans mon fichier texte.